Il était une fois Peter, le poisson Peter. Tu, tu, tu, tu, tu. Peter se promenait avec Bella, sa maman. Tout à coup, Nestor arriva par là. Nestor, c'est le poisson qui meurt. Au secours, cria Bella. Suis-moi, Peter, sauve-nous. Mince, vous allez voir mon secret. Quand j'ai peur, je pète des couleurs. Prout rouge, prout jaune, prout vert, prout rose, prout orange, prout bleu. Dirk, quelle, quelle odeur Je déteste les couleurs. J'aime que le noir, au revoir. Eh bien, moi, je suis Peter et j'adore les couleurs. Mais surtout le rouge. C'est la fin de l'histoire. Au revoir, tout le monde.